Ouais mais on voit de la force hein, vas-y mec, son sont tête. tes Mais si tu pouvais nous balancer un petit banger, un truc qui, qui casse tes nuques Ce serait plutôt cool ou quoi Ton flow, fais le gros, partage J'fais dans le style, pas les tendances, hey A fond dans le film, guette l'ambiance, hey Casse la démarche pour un pas de danse, pas de danse Crochet, crochet à la barre ok, ok T'es potes, tes potes, n'est pas moi maintenant Un petit peu, écarte-toi, car, car. Fake dur tes voiles sont Et hey. frappe en comme le caca Frappe en comme le Gildar, frappe en comme un faux frère, frappe en comme un schmidar, et eh. Ike Star en un regard, c'est la castagne. Quatre compte un 4 contre 1 et en cascade, mm. crâne qui saigne, un coup de queue cuit, brolique braqué sur la nuque, pam, chaos technique, elle est sur le texal ambulance qui sonne sur les douze coups, une mère qui pleure et qui s'accuse, et hey. c'est pas des lols, c'est pas Mickey Mouse, Gâteau les trolls à chaque jour qui passe. Hey. tout le monde est écoule sans carapace, craint plus la foudre que les rapaces, mm. tenue unique comme un gentil bourreau, uni, on et c'est jusqu'à l'aurore, enquête du bonheur et non pas du roro, ouais, mon flot attire car, des coups T'es un texan sans headshot On kill, je suis sur counter J'avais son TPXE, fake tour qui rappe, c'est un pixel c'est pas, un pas une mise en garde Impossible de me ralentir, j'ai la vision de qui, du malentir J'suis comme en mise en garde On use du spleen et d'un litron, oui. tel un la nitro haut. On a que la haine for speed, donc de quoi causer et rapper causer Est-ce l'oseille et ripé Julien Est-ce l'oseille et ripé l'osin Bangs Hey, tout pour l'ami fait tout pour le monstre Tout pour les Russes et tout pour les j'allais J'alimente le mythe comme un joint de pur Soudainement j'gravite tel le Mercure, Mercure sec. Mais t'es au contact, contact text. Calais, aussi carré que le six pack. Hey, Veille d'our, validé en tout le part Ranks, double, double, double par Je fais dans le style, pas les tendances A fond dans le film, get et de l'ambiance Et casse la démarche pour un pas de danse. Crochet, crochet à la padoie Ok ok, tes pas tes potes, n'est pas moi Maintenant tu peux, peu, écarte-toi car Veille d'our, des voiles sont gardés. le gain Frappe en comme un beau Frappe en comme un shieldar Frappe en comme le véhidour Frappe en comme le veille Hop Hop frappe enroulé comme, <rires> comme, <rires> comme VHS.